J'ai terminé mon test Learning Gaps et je veux prendre une photo de juste la partie qui montre que j'ai réussi. Pour cela, je vais aller euh, utiliser un outil qui s'appelle Capture. Donc, Je vais dans le menu Démarrer en bas à gauche, j'écris Capture. Il y a l'outil Capture qui s'affiche, je le sélectionne. Puis je clique sur « Nouveau », je clique gauche sur ma souris, je reste cliqué et je prends la partie qui m'intéresse. Puis je vais sur l'icône « Enregistrer », je vais dans mon « Dossier personnel »,« U », puis dans « Mes images ». Là, je vais marquer le nom de mon fichier. Il faut que je garde le PNG, donc je clique à l'intérieur du nom. J'efface capture, je le remplace par le nom de mon fichier. Je pense à écrire mon prénom et la date. Si le PNG a été effacé, je le réécris, puis enregistrer. Maintenant, je dois le mettre dans Pearl Trees. Donc, je vais dans Pearl Trees, je vais dans le bon dossier. Je clique sur Plus. Je clique sur image dans mon ordinateur et je vais dans mon fichier personnel U, mon dossier personnel, le dossier Mes images, je double-clique sur l'image que je viens d'enregistrer. Je la laisse prendre le temps d'arriver.